Yo les potos, j'espère que vous avez tous la forme, moi ça va, voilà, on m'a réparé ma télévision <rire> Le mec il fait carrément vidéos, mais je vais vous dire pourquoi je fais une vidéo sur ça Ma télévision Philips, donc qui avait un problème, je pouvais plus jouer à ma console, du coup Je suis resté trois semaines en télé Alors elle avait des flashs, j'avais fait une vidéo Où j'essaierai de vous mettre, j'essaierai plutôt de vous mettre une vidéo, je sais pas si je l'ai gardé euh, Je regarderai, je crois, j'ai gardé, ouais, moi bon, ça faisait des flashs, comme ça je vous mettrai le... quand je parle. Le... Une petite vidéo pour montrer ce que j'avais, et donc j'avais des flashs au niveau de, de, de l'image. Et euh, bon, donc euh, j'ai fait, j'ai fait, oh j'ai de la chance, elle, elle est tombée en panne à un mois et neuf, attends, non, un an et neuf mois, voilà. un an et neuf mois, quoi, un mois près, j'avais été plus au j'ai un cul euh, phénoménal. Et euh, donc j'ai eu deux dépanneurs qui sont venus euh, donc euh, réparer. Alors déjà pour, pour commencer, il y a un truc qui m'a bien fait rigoler. On est, on est en plein dans cette connerie d'écologie. Alors je me suis dit bon, mais ils vont la dépanner, ils vont changer les composants. Non, non, non, ils sont arrivés, ils ont changé la dalle entière. Ils m'ont pris juste les plaques électroniques de l'ancienne télé, ils l'ont mis simplement dans la nouvelle, ils ont rebranché, ils ont dit c'est bon. Pour vous dire la connerie. Et l'écran vient de Pologne. Donc on n'est même pas foutu en France d'avoir des écrans, tout ça. Ça, c'est le premier truc qui m'a bien fait rigoler. Le deuxième truc, c'est que moi, j'étais persuadé, et je suis sûr que 9 Français sur 10 sont persuadés que Philips était français. Alors, Philips, déjà, c'est du Pays-Bas. Moi, j'étais persuadé que c'était français. Mais en plus, il y a une chose, en plus, qui est encore plus marrant, c'est que maintenant, Philips n'est même plus du Pays-Bas. Il est à 70% chinois. Ça a été racheté par les Shintok. Donc, euh... Le gros problème maintenant, c'est que la télévision, c'est du 100% chinois, pratiquement, hein. les composants et tout ça, et ça se ressent. C'est une télévision euh, QHD, euh, QHD. Ouh. QLED, euh, avec le HDR, toutes les conneries, tout le tout-il, hein, le double vision, tout ça. Je l'ai payé 700 ou 800 euros, je ne sais plus. <coughs> donc, c'est pas une OLED, hein, c'est une QLED. Euh, donc, c'est une télévision, je dirais pas entrée de gamme, mais presque, on va dire milieu de gamme, quoi. Milieu de gamme. Eh ben, la télévision elle a duré que un an et neuf mois. Et après, alors que je la fais tourner de temps en temps, principalement pour jouer à la console, je veux dire, je ne regarde pas la télé. Je ne regarde jamais la télé. Moi, ça fait 15 ans que je ne regarde pas la télé. Je ne sais même pas vous dire ce qu'il y a à la télé, je ne regarde pas. Je, je, je, je, C'est juste pour regarder mes films et pour regarder, euh, voilà, jouer à ma console. Donc autour, elle doit tourner peut-être une heure par soir. Une heure, une heure et demie, des fois deux heures, le week-end un peu plus, trois heures, parce que je joue un peu la console. Bon, enfin, bref, c'est pas une télévision qui, les trois quarts du temps, elle est éteinte. Et elle a duré que un an et neuf mois, et elle est tombée en rade comme une grosse merde. Donc, c'est pour ça, euh, si vous achetez Philips, euh, méfiez-vous, parce que c'est 100% chinois, maintenant, ils disent que ça a été racheté à 70%. Mais bon, tu peux dire que c'est du chinois. Maintenant, les pièces viennent de Chine. C'est assemblé en Chine. Euh, voilà. C'est pas simplement par exemple, ma moto, la Honda. Moi, vous savez que, quand vous avez dit, elle est, elle est assemblée en Thaïlande. Mais les pièces, l'usinage des pièces, et une fois que toutes les pièces viennent du Japon, c'est simplement un assemblage. Bon, enfin, déjà, ça me fait mal aux fesses. Hein. Je vous dis, moi, j'ai paye 8500 euros la moto, tu apprends que ça a, été fa... ça a été assemblé en Thaïlande. Déjà, tu te dis... Euh... voilà, c est, c est... Déjà, tu la sens passer, la douille. Mais bon... <rire> Voilà, c est, c est, au moins, c'est des pièces japonaises. Là, c'est des pièces chinoises. C'est du Shintok à mort. Donc, c'est pour ça, euh, méfiez-vous. Euh, les télévisions Philips et aussi Panasonic, il paraît que c'est de la grosse daube. Il y a aussi Eno, c'est Philips, Panasonic et... Ah, il m'a donné une autre marque, je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Il m'a dit le mieux, le mieux. Hein. C'est LG, il m'a dit ou Samsung. Bon. Euh, normalement, ça devrait être bien. Quoi quand, quand je vois mon, télé, mon téléphone, que là, je suis en train de vous filmer avec que, que je l'ai payé 1100 euros, vous savez, c'est le Flip 3, et que au bout de deux ans, il, a, il commence à avoir des petites fissures au niveau de l'écran, là, par force de plier, des plier, des plier, soi-disant que ça, ça pouvait le faire autant que vous voulez, ça commence à avoir des petites fissures, alors que j'ai payé 1100 euros le téléphone, ça me fait marrer, ça me zoom aussi. Bon, enfin, bref, bref. En tout cas, je vous déconseille vivement Philips, en particulier ce modèle-là. Donc si vous avez ce modèle là, euh, apparemment c'est de, de la grosse dope. Bon, il m'a dit ce modèle-là, mais moi je pense que c'est tous les modèles, hein, c'est de la saleté. Panasonic, euh, apparemment, c'est de la chiasse aussi. Donc il reste euh, Samsung ou LG. Bon, mm -hmm. d'après eux. Euh... Disons qu'on voit vraiment que. C'est ça que voilà, c'est ça que je voulais en dire aussi. Vous savez, à chaque fois, je parle des. des Comment on appelle ça Des.. Des trucs chinois, il y en a beaucoup qui, je ne vous dis pas le nom d'insultes de, de, de, ou autres, que je ressens en commentaire, ou des gens qui sont mécontents que je parle mal des trucs chinois. Ah, ouais, je vous promets, c'est une vraie, une vraie caste. On dirait que c'est une espèce de, de groupuscule, de, de secte, là, qui sont pour ça. Et dès que vous avez le malheur de dire du mal de ça, « Ouais, c'est pas vrai, c'est des conneries », c'est un peu comme KTM euh, ou, ou les aficionados de Dugati. Dès hein. que vous dites du mal de leur marque, c'est fini. Mais surtout les trucs chinois, putain je me suis dit, « là je ne sais pas si c'est des bots hein, qui sont programmés pour automatiquement dire du Google et », mais bon. Le fait est que, à chaque fois que je vous dis que c'est de la merde chinoise, vous voyez bien que, que j'ai raison. La télévision, c'est elle... si encore cette télévision qui tournait non-stop, en permanence, de 8h du matin par exemple à 8h du soir, 8 ou 9h du soir, en permanence, 7 jours sur 7, on aurait pu dire, oh, mais attends, elle tourne beaucoup ta télé. Mais putain, elle ne tourne rien du tout Mais que dalle Je ne suis pas quelqu'un qui est beaucoup sur la télé. Je suis plus sur ordinateur que sur télé. Euh, voilà. Alors. En contrepartie, je vais vous dire, moi, moi c'est principalement les trucs chinois que je vous dis, c'est de la même... Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Taïwan, on dit toujours, ouais, mais taïwan, c'est de la cochonnerie. Eh bien, moi aussi, j'étais persuadé de ça. Or non, j'ai eu deux ordinateurs portables taïwanais, de la marque Acer et ASUS. Eh bien, vous n'allez pas me croire, je les ai eu 7 ans, et ils fonctionnent toujours. Hein. Je les ai juste remplacés, j'avais fait la vidéo, j'en ai remplacé par un autre. J'ai acheté la marque ASUS, au lieu d'Acer, c'est pareil, c'est taïwanais. Et eh ben, je l'ai fait fonctionner 7 ans non-stop, mais non-stop, hein, Vraiment non-stop. Il était toute la journée allumé. J'ai fait des jeux vidéo à faire, j'ai fait des montages de, de vidéos. Euh, j'ai tout fait, tout, tout, tout est possible. Je l'ai vraiment, vraiment, d'été comme d'hiver, il tournait en permanence. Il a tourné 7 ans l'ordinateur, il fonctionne impeccable. Il est juste un tout petit peu ralenti à la fin, c'est normal, il 7 ans l'ordinateur. Hein. Voilà. Et, mais ça fonctionne super bien. Ma console, la Xbox Series X. C'est américain, euh, elle tourne assez régulièrement, euh, parce qu'un coup je la mets sur cette télé, un coup je la mets sur une autre. Enfin, ça va, je dirais, ça fonctionne bien, j'ai pas de problème, j'ai pas de ralenti, j'ai pas de bruit, j'ai rien du tout. C'est une télé de merde chinoise, là, c'est oh, même pas un an, un an et neuf mois, donc deux ans, on va dire, en deux ans, elle, elle, elle, elle te rend l'âme, la télé. Ah, il faut arrêter. Zatèque va me dire, ouais, peut-être que as pris le courant, as pris le, la foudre, je veux dire, ou, ou alors une surtension. Non, non, non, regardez, elle, elle est branchée avec un, une, une rallonge. Une espèce de, je veux dire, de multiprise où il y a, il y a un truc parasurtenseur, plus branché avec une prise para-surtension. et puis à chaque fois je. je, je Comment on ça Je, je débranche, quand Il y a le vent, ou le, la foudre et tout. Non, franchement, j'entretiens je, bien, bien mes affaires. Hein. j'ai autant que vous avez vu que ma moto, machin comme ça, j'entretiens bien. Mais il euh, faut arrêter les colins, il faut arrêter. C'est vraiment de la dose. Non, c'est pour ça, n'achetez pas chinois. Moi, maintenant, je sais que Philips et Panasonic, c'est du chinois. C'est fini, j'achèterai plus jamais. Là, bon, je l'ai fait réparer, donc ça ne m'a pas coûté un rond. Euh, elle, tourne, elle, elle tournera autant qu'elle tournera, mais c'est fini, j'en achèterai plus jamais, plus jamais, c'est fini, fini, fini, fini, c'est vraiment de la chiasse. Non, moi, si j'ai un conseil que je peux vous donner en télévision, comme il a dit LG ou Samsung, à la limite, en ordinateur, moi je vous dis euh, Acer ou Asus, franchement, j'ai rien à reprocher, hein. très bon ordinateur, puissant et tout en plus, en console de jeu, il euh, y a la PlayStation 5 ou la Xbox Series X, hein. Voilà, ça, c'est des appareils que, qui, qui reviennent le plus souvent. C'est vraiment de la qualité comme marque. Hein. C'est un peu comme en moto. Je sais qu'il y a des marques, par exemple, pour ma Honda, ma cb R. je sais qu'il y a beaucoup plus performants. Je ne suis pas bête. Il y a beaucoup plus performants. Hein. Performant. Vous prenez une KTM, par exemple, vous prenez une 890, vous mettez 12 000 euros, mais tu as un, un missile. Tu prends, par exemple, une BMW, une S1000R ou un S1000RR, c'est un missile. Euh, mais malgré tout, je préfère rester sur du japonais parce que je, le, je les connais, je les ai, eus, KTM. ai eu 3 KTM. J'ai eu trois KTM, trois emmerdes. Il y a des grosses emmerdes, des problèmes électroniques, des problèmes de fuite et tout ça. Moi, j'ai ma Honda, elle a 12 500 km, ça fait deux ans que je l'ai, elle tourne comme une horloge, elle démarre au quart de tour, elle roule, elle roule impeccable, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de merde, et la boîte, elle passe bien. Bien sûr, c'est pas par exemple, on va aller au niveau de la boîte, c'est pas les mêmes boîtes souples qu'il qu y a par exemple sur KTM, c'est-à-dire que tu passes dans du beurre. Là, sur une Honda, quand tu la passes, tu le, tu le sens que tu le passes, t'entends cla, cla C'est les, les, vraiment parce que c'est les ressorts qui sont plus rigides. Donc, c'est des boîtes, on appelle ça rêche, comme chez Yamaha, comme toutes les motos japonaises. C'est des boîtes resh ». Quand tu passes tes vitesses, tu l'entends, ça fait cla, cla. Mais au moins, c'est fiable. Ça casse pas, il n'y a pas de problème de, fi de fiabilité, il n'y a pas de problème de fuite, il n'y a pas de problème d'électronique, de, de, de, voilà. Et là, c'est pareil pour, pour ces appareils-là. Moi, je préfère prendre, par exemple, euh, quelque chose comme LG ou même euh, Samsung. Je ne sais pas, peut-être qu'il peut qu y aura moins, sera moins performante que celle-là. Mais en attendant, je pas des problèmes de, de fiabilité comme ça. C'est pour ça. Bon, je vous tenais simplement vous tenir au courant de la réparation de ma télé par rapport à ce point-là, principalement, de ne pas en prendre. C est, c est même les, que ce soit les QLED ou les LED ou les, ou les OLED, ce que vous voulez de cette marque-là, laisser tomber maintenant, c'est du Made in China à bloc. Et ça ne vaut, ça vaut pas un P. Tu n'as pas gardé ta télévision à peine deux ans et avoir la télévision qui tombe en rade comme ça. C'est con. Donc c'est pour ça, voilà. Je tenais juste à faire une petit, petite vidéo dessus. Comme ça, pour vous déconseiller vivement d'acheter cette marque. Voilà, donc, c'est cette marque-là, Philips. J'ai n'ai plus le modèle en tête. En tout cas, j'essaierai de voir si j'arrive à le trouver. Bon, enfin, en tout cas, c'est là je vous la fais avec les pieds, comme ça. Voilà. C'est une 50 pouces. Donc, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, euh, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Et puis, euh, de, de, mon, de mon pamphlet anti-chinois. Anti <rire> Décidément. Un jour ou l'autre, ils vont me faire la peau. Ils vont, ils vont, ils vont se... Ils vont se... Ils vont créer une, une espèce de, de, de truc. Ils vont, ils disent, oh, il va lui dire peut-être faut lui faire la peau, à lui. <rire> J'ai tout le temps en train de critiquer les Chinois. Tout le temps. Ouais, mais il faut dire que c'est de la chiasse. C'est de la cochonnerie. J'ai eu des motos chinoises. C'était de la merde à mort. J'ai acheté beaucoup de trucs sur AliExpress. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de merde. Des trucs qui ne durent même pas. Et là, au final, j'ai voulu acheter une télévision. J'étais persuadé. Je me suis dit, ouais, Philippe, ça doit être français. Non seulement, c'est pas français. Et en plus, c'est chinois. Allez, je me suis fait double douille dans la gueule. Double KO, quoi. Ouais, c'est pour ça. faut pas en acheter. Bon, voilà. En tout cas, allez. Je vous remercie. Je vous souhaite bonne continuation. Bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner. De laisser un pouce bleu. Je ne sais même plus combien on est sur la chaîne. Je crois qu'on est 2000, euh, 2250. Je sais plus, enfin, bref, est beaucoup énormément sur l'autre chaîne aussi. Je crois qu'on est 221 sur la chaîne de survie, donc c'est grâce à vous. Et je vous en remercie. Allez, ciao, ciao, les mecs, à plus.